Je veux dire, on nous raconte n'importe quoi à propos du travail. Là, prenons l'exemple de ce fameux bouquin de, de coaching et de développement personnel. Hein My Kampf. merci monsieur. Il <rires> ah bah, y a des gens qui lisent. Hein. Arbeit Mark Frey. Le travail rend libre. Bah, je dis nine, Adolf. Nai, nai, nai. Nai. C'est pas le travail qui rend libre. C'est le pognon Le vrai patron, c'est le pognon cest moi, je me fous d'avoir un métier qui me plaise. Ce que je veux, c'est un salaire qui m'épanouisse.